Et salut à tous les amis, c'est Gabriel, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 sur Dev Pro. Donc c'est un petit deck euh, russe donc mal joué, contre euh, mon deck Pyro. Donc euh, vous allez voir, j'ai rien à dire parce que c'est... Euh, voilà, il a posé, euh, donc, euh, warning et... Euh, attendez que, que je dis bien... Plafond à pic, voilà, donc... Euh, il jouait très très mal. Moi j'ai joué ma carte de chasse volcanique et un petit Obi volcanique. Bien sûr je joue deux retours de flammes. Obligatoire. Mais il a il a rien vu là. Il a rien vu venir je pense. Là il fait warning. Il paye 2000 points de vie pour m'enlever un monstre. Super. Donc là tac tac tac tac tac tac tac. Il est il a cru voir une ouverture ici avec euh avec son jeu là là il a cru voir une ouverture ici voilà mais bon je vais afficher quand même 4100 points de vie d'un coup il a rien vu venir Aïe! hop Book of Moon. oh mince alors. Il me fait perdre 500 points de vie avec son truc, mais bon. Tiens. Alors parfois applique ça. Un poids, hein. Ah c'est. Euh... Là je lui fais perdre 600. Voilà. Il a son dragon armé des ténèbres dans la main, mais il peut pas lui jouer. Voilà, et il essaye, voilà, il fait Alucard, et après, Ghostril, Alucard, il va m'envoyer une carte, et avec mes deux tours de flamme il a perdu, voilà. Donc, euh, si vous avez aimé ce petit duel, donc n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, et puis on se dit à très prochainement pour une, un autre épisode sur DevPro. Allez, ciao tout le monde